Parlons aujourd'hui d'une marque pour laquelle vous me demandez souvent de tester les montres connectées. Je parle bien entendu de la marque COSPE. COSPE est une marque de montres connectées présente notamment en Asie, sur les sites comme AliExpress, etc., etc. Et elle propose beaucoup, beaucoup de montres avec plusieurs types d'innovations. Aujourd'hui, on va parler de leur toute dernière montre connectée qui vient de sortir. On va voir ce que ça donne. C'est la COSPE Tank M1, montre robuste. On va la déballer ensemble. On va faire un petit tour d'horizon. Pour savoir si ça vous intéresse que je teste cette montre. La prise en main de la cosplay Tank M1 c'est maintenant Tout d'abord regardons ce petit packaging, oui petit packaging parce qu'il est assez compact. On va voir à l'arrière du coup le modèle de la montre, la Tank M1 qui vient de sortir avec quelques caractéristiques comme la taille de l'écran, la batterie, euh, waterproof etc etc. On va voir ce que ça donne je vais prendre mon petit ciseau en couleur. Tac, biche et biche. Voilà. Ok, on arrive déjà sur une montre à vraiment à consonance résistante. Pourquoi Parce que déjà, le ton est donné avec un bracelet type militaire. Très joli. Et un bracelet noir en silicone. On va voir vraiment le strict minimum au niveau de la place de la boîte. Avec la montre, le chargeur et le bracelet. On va partir directement sur le bracelet militaire parce que bah, il donne envie. Et on va bien entendu... Allumer la montre avec C'est du coup des bracelets interchangeables Quick release Qu'on va mettre directement ensemble On va enlever le petit écran de protection Et on va voir si on peut démarrer la montre Directement Hop oui on peut démarrer Voici la Cospy Tank M1 On voit vraiment une montre qui a l'air robuste hein. On voit son cadran un petit peu rectangulaire mais solide Qui sera résistante au choc et à la poussière On va parler un petit peu plus de ses caractéristiques là Restons sur son design cette montre a un écran de 1,72 pouces avec une résolution de 280 par 320 pixels. C'est un écran TFT IPS. Sur le poignet, on voit bien qu'on a affaire à une montre connectée type un petit peu style cardio GPS. Comme il est indiqué, elle résiste à l'eau avec une résistance de 5 ATM. Elle résiste au choc et à la poussière. Elle va intégrer différents dispositifs. À l'arrière, on retrouve bien entendu un cardio-fréquence-mètre, mais on aura aussi un capteur de SpO2 et un capteur de pression. Oui, cette montre permettra d'avoir notre pression sanguine. Cette montre intégrera aussi, bien entendu, un podomètre, un accéléromètre et un gyroscope. Elle sera compatible Android et iOS et il faudra télécharger l'application DaFit. Une fois téléchargée, une fois associée, on va pouvoir aller voir ensemble ce qu'il y a vraiment dans la montre, dans l'interface de la montre. Ce que je vous propose de faire dès maintenant avec une petite prise en main. C'est parti! Ok, montre un petit peu atypique hein, par rapport à ce que je teste c'est pas du wear os c'est pas de un os que je connais on est du coup sur un cadran là on est sur un cadran de base on va pouvoir swiper pour avoir les notifications Swiper pour avoir des raccourcis Et swiper de droite à gauche pour avoir les, les nombres de pas euh, La fréquence cardiaque, etc., etc Ensuite, on va avoir du coup Deux boutons sur le côté Un bouton en haut, power et un bouton back Lorsque j'appuie sur le bouton power, ça allume Et ça éteint l'écran, si je reste appuyé J'imagine que ça éteint la montre Lorsque je vais appuyer sur le bouton back, on va avoir le menu Dans ce menu, on va avoir différents applications Alors le pas, le suivi de pas, le suivi de sommeil Suivi de température euh, Ça c'est quoi Suivi de spo2, suivi de pression sanguine, la météo les notifications, le contrôle du téléphone pour un appareil photo puis après quelques fonctionnalités comme le chronomètre etc etc c'est une interface assez simple on va voir ce que ça donne aussi au niveau de l'application ok j'ai téléchargé l'application on va voir si la prise en main est potable on va ajouter du coup hop une montre connectée qui est recherchée normalement je retrouve ma tank M1 et l'appairage a été fait au niveau de l'application on va avoir du coup bah le rendu au niveau des pas du rythme cardiaque la pression artérielle et la course à l'extérieur on va pouvoir aussi changer je vous le disais personnaliser l'écran pour mettre des écrans différents euh, notifications gérer les notifications d'application alarme ok ok ok puis on pourra mettre certaines cibles etc etc ok donc ça a l'air d'être une montre assez sommaire on va dire dans l'utilisation dans l'os elle a l'air d'être résistante mais moi ce qui me... je me pose vraiment des questions au niveau de la précision parce que là on est sur une montre qui propose une pression artérielle sachant que déjà il y a quelques controverses par rapport à une mesure de pression artérielle via une montre connectée et sur le marché européen il y a seulement la Samsung qui propose cette mesure on est sur un marché international on n'est pas sur un marché européen mais je me pose quand même des questions pour savoir ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire du coup si ça vous intéresse que j'aille plus loin dans le test de cette montre ou si ça ne vous intéresse pas forcément et que je passe à autre chose, vous me dites ça en commentaire et on verra ensemble. Voilà pour cette petite découverte, merci d'avoir regardé cette vidéo, en attendant la prochaine vidéo, vue à fond, vive high tech, merci et à bientôt sur ma chaîne.